Allez. C'était un clap. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la petite chaîne Sound Studio. Ici Jake, oui, je me réveille, zut. Euh, c'est la suite de Kirby Star Alice. Ça sera le monde 2 pour euh, ce début de matinée. Voilà, enfin je me réveille mais j'ai mon café avec moi. Il faut pas m'embêter, c'est écrit sur la, le mug. Voilà. Je, voilà. Je profite de ça pour faire la, la promotion de cet artiste qui fait beaucoup de, de petites comics sur Instagram avec des loups qui euh, sont très mignons et qui euh, sont très rigolos. Voilà. Donc vous allez suivre Aou Comics sur Instagram. Je ça très drôle. Euh, bon café tout le monde, bon thé, bon chocolat, bon jus de fruits, réveillez-vous bien. Si ce n'est pas le cas, bonne fin de nuit et euh, pour euh, ceux qui, celles et ceux qui m'accompagnent on va continuer l'aventure Kirby Star Alice, hier on a fait le monde 1 aujourd'hui on va faire le monde 2 c'est bien vous suivez demain on fera le monde 3 et après demain le monde 4 sauf un euh, prévu de dernière minute, on verra je prends mon temps parce que j'ai soif du café j'ai vraiment besoin de, de me réveiller correctement donc euh, voilà, tranquillement ça va les gens, comment allez-vous Et Robert a... a été cassé dans le chat, pauvre Robert, il fait... il fait bien son travail, il est méritant et tout, et, et il est cassé, voilà. Pauvre Robert, il mérite du repos, hein. il travaille trop Robert. Ah là là, bon je me garde un peu de café pour tout le long du stream quand même, même s'il finira froid, comme d'hab, mais c'est pas grave. Bon, où est-ce qu'on en était On a fait le monde euh, Dreamland, Havre de Paix hier. Voilà, c'était assez simple. En vrai, ce sont euh, mes alliés qui ont tout fait. Moi, j'ai regardé. Aujourd'hui, on part au monde de Miracle, la planète Pop. Voilà, un monde de l'espace, un monde de l'étoile, un monde qui peut faire penser à... Comment ça s'appelle Mario Galaxy, que je n'ai pas fait. Je fais aucun Mario Galaxy, honte à moi. Un jour peut-être en stream, on verra. En attendant, il est temps de débuter l'aventure du jour. Nous voici... Oh Je vole sur une étoile. D'accord. On dirait... Euh... C'est quoi C'est un... Starry. On va l'appeler Starry. Voilà. Bon, combien y a-t-il de niveaux Il y a un niveau ici, un niveau là. Un niveau là, ça fait 3, 4, 5, ça c'est pas vraiment un niveau, 6, il y a sûrement un niveau en haut je pense, ce serait étrange que ce soit pas le cas, Ouh, on dirait des petits macarons et des petits pancakes, c'est beau, ça donne faim, et eh bien voilà, il n'y a pas d'étoiles cachées, dans le monde 1 il y avait des étoiles cachées, Ouh. ah non je croyais qu'on pouvait sortir de l'étoile, il y avait des petites petites étoiles cachées dans le monde et là il n'y en a pas. Comment cela se fait ça Étrange, étrange, bon. Eh bien c'est parti. Ah mais non, ça c'est retour au menu, non je veux pas non. Retour au, au hub. Eh bien c'est parti pour la campagne cordiale. Elle fait des bisous la campagne cordiale. D'accord, bon, ça commence bien. Je vais essayer de me souvenir comment on joue. Sauter, aspirer, taper. C'est bon la caméra, elle gêne pas trop Non le son. Les bisous, ouais. Oh, on dirait des... des, des... C'est rien. C'est rien, le stream n'a pas commencé. C'est pas grave. Donc je disais... On dirait des biscuits d'une célèbre marque que je ne peux pas citer. Que j'aime beaucoup. Mais qui sont extrêmement sucrés par contre. Oh, oh Je veux ça moins on déjà, quoi. Ah, mais je pensais que j'allais devenir un, un sorcier ou un Harry Potter. Voilà. Passion balayée. Voilà. Nettoyer. Oh Je suis un chat C'était trop bien, ça. J'ai beaucoup aimé. Ça sert à rien. <rire> Ils vont jusqu'où comme ça Bon, c'est pas grave. Euh, on se calme euh, Par contre j'ai aucun allié A chaque monde on perd tous nos alliés on rec Je récupère Mais c'est nul Mais Ça va être hyper tendu en fait Par contre s'il y a des choses en bas je, je, je le sais pas je suis pas au courant Objectif Avoir euh, les pièces de puzzle hein. On s'en souvient Oh cool ah bah pas cool ça ça veut juste nous dire on est obligé d'avoir euh, cet item là d'accord le coffre une pièce de puzzle mais du pipi ça s'aspire ça ou pas est ce que ça non ça on s'en fout très bien oui non je veux refaire ça c'était rigolo voilà. Il y a peut-être quelque chose en bas là. Ok, il a rien en bas. Très rigolo, c'est le pouvoir de Kirby balayer. Je trouve ça très drôle. Ut utiliser le pouvoir ménage pour balayer les piles de... F oui, mais c'est ce que je fais en fait. C'est ce que je fais. Ah cool Petit cœur. Qu'est-ce que c'est que ça Voilà donc là j'ai un allié Et maintenant je suis quoi Je dors Génial je dors Il m'a enlevé mon pouvoir Mais quelle arnaque Y'a quelque chose en bas Non y'a rien en bas Y'a rien en bas Y'a rien en bas Allez on prend un nouvel allié avec nous Euh je veux pas me faire avoir par contre Oui mais je m'endors vraiment Ça sert à quoi Je ne sais pas je n'ai vraiment pas compris à quoi servait le pouvoir du dodo. Est-ce que je peux en aspirer de ça Non. Pas vraiment. Je pensais pouvoir aspirer un canon. C'est pas grave. Faut balayer par contre. Est-ce que mon allié balayé Merci. Y'a rien en bas ah si, si, il y a des choses en bas, la caméra elle est descendue. On va un petit peu clean le passage. Alors attendez, par contre il y a des étoiles là. Voilà, on récupère quand même l'étoile. On descend. Là il y a un ventilateur, on va le nommer Samuel. Motisma, c'est peut-être un motisma. Puzzle sur 20. Faut balayer. Merci. Ça, je comprends pas trop à quoi ça sert. Est-ce que je peux. Non, je peux pas descendre plus que ça, d'accord. J'aurais pensé, c'est pas grave. Et ici Non, pas vraiment. Bon, allez, on avance. On a perdu trop de temps ici. allié supplémentaire. Toi, je te prends pas. J'ai toujours pas compris à quoi tu sers. Euh... Il y a quelque chose. Non, il ya a rien en bas. J'aime pas les, les trucs comme ça. Dans les jeux Mario, il y avait souvent des choses cachées. Ok. Très bien. Petit plus balai. un truc en bas là là je pense que ça va être au chevalier de taper non c'était à moi d'accord porte secrète est-ce qu'il y a la grosse pièce de puzzle suspense pouvoir d'amis. je suis un aéro trancheur oh trop bien C'était une petite pièce de puzzle, c'était pas la grande. Oh, je me suis fait avoir, c'est ça. Parce qu'il y a le grand souffle. On va voir. Je vais retourner en arrière. Pour revenir, si ça veut bien. On n'y va on pas utiliser le pouvoir. Non je peux quand même pas monter d'accord Par contre je peux farm les étoiles à l'infini en fait Donc en gros je peux farmer les vies à l'infini C'est pas intéressant Vie infinie c'est pas drôle Hop là Mais quel idiot C'est le matin, c'est normal. Enfin, c'est le réveil, c'est normal. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Ah, ah j'entends la machine du nettoyage dans la rue. Ça va faire un peu de bruit. Il y a des étoiles en bas Ah faut pas que je me trompe En bas ou en haut Qu'est ce qui est le plus obvious Je pense que la suite du niveau est... En... Oui c'est ça la suite est de ce côté Donc on va Oh c'était du poulet tiens Mais tout le monde a la vie on va pas y toucher Prenez l'étoile écoute pas mes amis. Par contre là il y a quelque chose. Je peux pas y aller, pourquoi? Faire le tour par là? Comment je fais? Ok non c'est juste moi qui suis nul, très bien. Donc là c'était assez caché, donc je dirais que la grosse pièce de puzzle est il... ici. Ah non c'est juste un interrupteur. Le palais des rêves est ouvert. Cool. Bon, bah, c'était pas le, la grosse pièce de puzzle. Zut. Par contre j'ai raté des étoiles. Oh, Qu'est-ce que c'est De la vie sûrement, et d'autres petites pièces de puzzle. Mais c'est pas la grande. C'est toujours pas la grande pièce de puzzle. Je ne sais pas où aller. Hein. Je ne sais pas où aller. là je dis d'aller en bas Y'a rien en haut là y a quelque chose à casser qu'est-ce que c'est que ça j'ai peur que ce soit une fin de niveau on ira après casser ça ou alors ou alors c'est un pouvoir combiné ou alors c'est un pouvoir combiné j'ai l'impression d'être prince of persia avec mon épée moi par le pouvoir de l'amour et la vérité les power rangers le cercle d'amis ah oui d'accord oui c'est un ça. Quelque chose. La pièce de puzzle oui c'est bon Mais c'était pas la grande C'est juste une petite chat sur 20 C'est pas la grande pièce de puzzle non plus Il y a quelque chose en bas c'est la fin du niveau. Ah la pièce elle est là, c'est bon. Très bien voilà, niveau à 100%, on peut s'en aller. Le cercle d'amis mon dieu, c'était rigolo ça. Attention, raté. Je sais vraiment pas gérer ce truc. Hein. Allez, emplacement des puzzles. Pff, rigolo ça. Donc euh, j'avais dit qu'il y avait. Je pensais que euh, chaque puzzle était lié à un monde, mais c'est pas vraiment le cas. Donc les puzzles continuent à être complétés dans les mondes d'après. D'accord. L'océan onirique. Et le palais des rêves. Légendaire. et eh ben, on va y aller. Le 100 Mais avant ça, petite gorgée de café, quand même. Ah, ça fait du bien. Allez, le palais des rêves. On va chercher des alliés. On va essayer d'équilibrer un petit peu plus l'équipe. Oh peut-être un meta knight. Allez on prend la, la clé de Sakura Oh la peinture Adelaine et Ribon. On va enlever un duc H-viande Bonjour Elle fait de la peinture, j'aime beaucoup la peinture C'est tout Et bien on s'en va Il me tarde d'avoir Knight dans l'équipe. Hein. Allez, l'océan onirique, pardon. <coughs> oh punaise, un niveau aquatique. Bon, on va pas commencer à stresser, c'est un niveau aquatique, tout va bien. Je crache de l'eau dans l'eau quand même. Pas sur moi. Oh mais je peux peut-être le... Non, je pensais le capturer. Je le capturer. quoi. Il y a un petit effet sur la musique, j'ai l'impression, dans l'eau. Ça c'était un Magikarp. Ça c'est un... un... Pokémon à hélice. Non mon pouvoir Euh... Non en fait... Bon c'est pas grave. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Est-ce que je peux s'il vous plaît combiner mon... Ah non c'est fait. D'accord, ils me l'ont combiné. Oh le feu Je veux le feu. A la place de... de lui. c'est rigolo. Non. Par contre, pique-nique picturale. Quel va être mon nouveau pouvoir D'accord, c'est juste pour healer tout le monde. Et donner des étoiles, parfait. C'est pas tout à fait ce que j'avais demandé, mais c'est pas grave. Ah, la porte secrète. La petite porte secrète. On va se méfier quand même. Là, il y a le feu. Donnez-moi un, un pouvoir combiné, s'il vous plaît. Alors, non. Je voulais le pouvoir combiné du balai et du feu. Mais c'est pas grave. De l'eau. Oh punaise. On va attendre. On va s'arrêter là. Donc il fallait bien qu'elle glace l'eau pour pouvoir que ça, s'apète. Ok. Ah bah encore une vie dis donc, comme si j'en manquais. Et des pièces de puzzle. Allez on ressort. Je pense que le, le, ce parapluie, ouais, c'est un parapluie, cette ombrelle, je peux l'avoir à un moment donné. Je vois pas pourquoi je ne pourrais pas l'avoir. Non attention, j'ai failli y retourner. Et là il y a la porte de fin de zone. là-haut ou pas Non y a rien. Le feu qui arrive à faire des dégâts dans l'eau, hein, bien sûr, crédible. Y'a une pièce de puzzle là. Ça sert à rien ces cailloux qui bougent en fait, ils ne font même pas de dégâts. Jusqu'au moment où ça va m'en faire. Il y avait quelque chose en bas non J'étais des coquillasses. Il y quelque chose en bas ici par contre. Aïe. J'ai rien dit, j'ai pris des dégâts. Puzzle. Il y a quelque chose là haut non juste un petit poisson c'était pas intéressant hop là j'ai pris un peu de dégâts c'est pas grave oh oui toi je te veux dans mon équipe cette chose, je le veux de mon équipe. Comment je fais Oh punaise. Je peux pas l'avoir, c'était trop Bon, qu'est-ce qu'il y a ici Pourquoi est-ce qu'il y avait un truc là Je ne sais pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Bon, par contre, j'ai euh, la peinture qui prend cher là, pas de laine. Il va falloir faire le pouvoir du heal. Allez vas-y heal toi. Dis-toi là. On se heal. On se heal. Bon d'accord. Le feu Voilà, je me suis pris faire. Ah Enigme sur 20. Euh.. Ben voilà, c'est tout. Par contre, je peux être un. Y a un je peux récupérer un nouvel allié là-haut. Là. Et paf. La zone secrète. Et qui dit zone secrète dit j'ai peut-être besoin d'un nouvel allié donc je prends ça étant donné que j'avais déjà le feu donc, je confirme que je peux prendre le parapluie okay. parapluie comment il s'appelle ce personnage orange c'est waddle Dee je crois ah bah un interrupteur Une étape bonus débloquée. Mais il n'y a pas encore la grosse pièce de puzzle. Est-ce que je te prends dans mon équipe, toi On va dire que oui. Et je vais enlever le chat -ballet. Comme ça, tu feras un peu plus de dégâts. Je vais t'appeler Link parce que tu as un bonnet vert et tu ressembles pas à Zelda du coup, mais à Link. Le lien. Alors, euh, oh non, pas ça. Ok, donc j'ai les alliés là-haut, hein. on retient. Il faut pas que mes alliés se plantent. J'essaye de regarder en haut ce qu'ils font en même temps. Ah, j'ai l'invisibilité qui me sert à rien. Ah peut-être que si, ça peut me servir. Voilà. Mais par contre, j'ai pas la grande pièce de puzzle. Elle est pas là. Pas là non plus. Et elle n'est pas là non plus. Bon, où est-ce qu'elle est, qu est Tiens, Il y a des bananes à Fouteyille. à la recherche de la grande pièce de puzzle. Ça c'est une petite. Ça c'est un wellmare. Ah toi je t'aime bien. Je t'aime bien toi. Euh. Ouais, on va enlever temporairement la peinture. En général, quand ils nous mettent un, un, un allié comme ça, là, il faut le récupérer. On va en avoir besoin. Ah, mini boss Allez-y, le feu, l'électricité et le le boulot là. Moi je fais rien, je vous regarde. Oh C'était une perche à selfie qui devient une poêle. Qui me crame les fesses d'ailleurs. Il est pour moi le pouvoir Je vais devenir un cuistot. Je suis un cuisinier J'ai mis mes alliés dans la marmite Pardon Mijote ami, qu'est-ce que c'est D'accord je les heal Bien. Quel intérêt Je ne sais pas. Est-ce que je peux aller en bas Non, je peux pas. Mais par contre, j'ai plus mon pouvoir Ah, ça, c'est pas cool. La grande pièce de puzzle. Parfait. Ah, eh bien voilà. Juste à la fin du niveau en plus. Allez le truc où je suis très nul, c'est parti. Pff, je comprends pas ce truc. Je comprends pas. J'ai pas le rythme sur ça. Et ça se complète quand même petit à petit. Hein. Peut-être qu'à la fin de ce monde, on aura un puzzle complété. Hein. L'aurore arctique. Et la plaine et plage. Oh, un double niveau. Allez, 100%. Plaine et plage, il y a une grande pièce de puzzle. Oh punaise, ça va être un... ça s'appelle un niveau dans deux dimensions quelque chose comme ça ah ma musique par contre ça je suis pas fan je suis une araignée oh trop bien c'est génial je suis spider man <rire> bien <rire> j'aime beaucoup il ya des choses là où vous allez tomber les gens j'avais dit monsieur Flamme. est tombé ça on tape je veux pas en entendre parler le sommeil puzzle je prends Alors. Pouvoir d'allier. Mais j'ai besoin de ça. Euh... Rebond d'amis. Ok. Je pense que j'ai un peu passé outre... Euh... Le truc de à gauche, à droite. Par Et B, pourquoi ça veut pas Parce que c'est pas toi qu'il faut Je comprends pas. C'est ça l'araignée ce que j'ai déjà. Bah alors comment je fais pour euh, faire descendre ça là, là il y a la pièce de puzzle, je suis sûr qu'elle est derrière On va revenir en arrière Parce que j'ai vraiment pas capté là Alors attendez Je prends ça J'utilise mon pouvoir Ah non d'accord ok j'ai rien dit Je n'ai rien dit c'est moi qui ne sais pas observer. Je n'ai rien dit. Il n'y a pas de grandes pièces de puzzle, donc on y va. Nouveau pouvoir d'amis. fait en fait hein. voilà. que là ça va quand même Oh là on fait attention, <rire> on l'a vu. Ah punaise Attends, on va refaire. C'est bon. Parce que la pièce de puzzle est ici. Oui Trop bien euh, J'aime bien le, le pouvoir du fouet. Mais on va le laisser tranquille. Toi je t'aime beaucoup par contre. Alors, j'ai dit que je l'aimais beaucoup, il fallait pas le mettre K.O. Mes alliés sont des trolls. Des sushis. Une petite pièce de puzzle. Normalement, là le niveau il est fait à 100%. Attends toi je te veux dans mon équipe. À la place du... À la place du feu. C'est un shiny que j'ai là. Il est jaune. ennemis. Parce que là ça va. En fait. Voilà. Plein d'étoiles. Ah, nouvelle session d'ennemis, aïe, Là, je me suis fait eu. Plein d'étoiles. J'ai perdu un peu de vie quand même. Mon allié électrique a perdu un peu de vie. Il y a quelque chose là. La zone cachée. On est la vie. Voilà. Tout le monde est il parfait. C'est une belle zone secrète ça. Qu'est-ce que c'est que ça Je peux lancer un gros oiseau Ou alors c'est juste un, un clin d'œil Ça c'est pas un allié ça. Si non, c'est pas un allié. Ah, ma musique. Oh. Ah lula double boss C'est Frigorifique et Bugsy On a déjà battu quelque part Je veux ce pouvoir comment je fais Je sais pas voilà. C'est mes alliés qui font tout encore une fois J'arrive pas à utiliser le pouvoir de l'étoile Je sais pas comment faire D'accord. Le pauvre. Attends, je récupère ton pouvoir quand même. Voilà. Mini boss, c'est fait. J'ai perdu énormément de vie. Quoi, c'est pas par là Ah si. C'est gratuit tout ça. Ah bien go, à fin du niveau. C'est l'heure du tremplin nul. Je comprends pas comment ça fonctionne. Oh, il m'en manque que deux là par contre euh, ça avance pas du tout ah j'aurais espéré que ce soit l'autre bon c'est pas grave. le petit 100% le monde horreur arctique normalement il n'y a qu'une pièce de puzzle et on sera déjà à la moitié du monde il ya combien de niveaux ici 1 2 3 4 Peut-être une étape intermédiaire, j'ai pas, pas l'impression, donc 5. Et là après on sait pas. J'irai dire qu'il y, qu y a 4 niveaux supplémentaires peut-être. On va voir. L'aurore arctique. Alors le feu, tu vas remplacer. Ah mais je l'aime beaucoup le poisson veut, euh, la prise électrique voilà. c'est un feu bleu en plus il est shiny ah mais j'ai bien fait du mettre le feu tiens Et on dirait un chat qui pépit. Ah, attendez Voilà, il bon, y a quelque chose à gauche, oui, il y a pas que quelque chose à gauche, il y a forcément quelque chose à gauche. Finalement. Donc faut faire gaffe au vent, est-ce que je peux te mettre dans mon équipe Apparemment non. mettre dans mon équipe d'accord pour attaquer les gens il y a beaucoup d'étoiles il y a re des étoiles ici très bien j'ai perdu un allié d'accord il s'est ctp ah mais il y a un allié il est très très mal en point là Je j'enlève le pouvoir de la glace. Mais, il va me faire le tour combien de fois D'accord, et deux fois. Le feu c'est bien, Il, toi. Nickel. Est-ce qu'il y a autre chose de l'autre côté ou pas Non, rien du tout. Alors, il y a quelque chose là-haut par contre. Il n'y a rien C'est gratuit, d'accord. J'avais pas vu. Il y a quelque chose en bas. Non, il a rien. Bon, d'accord, je fais à bug. Le feu. Merci. Oh, je te veux, toi. Je sais pas ce que tu Un casque. Oh, punaise. D'accord. Kirby, Rockstar. Coral fatal mon dieu. <rire> Ce Kirby était euh, magique. Mais j'ai perdu mon j'ai perdu mon pouvoir. C'était temporaire. D'accord. On va essayer de pas tout dépenser. Faut aller en bas, non Mini boss. Il a même pas le temps d'arriver le mini boss que je vais déjà enlever trop plein de. Allez. Il a servi à rien. Euh. Il me faut le marteau. Il me faut le marteau. J'ai perdu un allié. Va le Ah. Oh punaise, il me faut le marteau. Ah je suis dégoûté. Il y a un passage en bas. J'ai sûrement raté quelque chose. Hein. Il y a quelque chose en haut encore. les gens, les étoiles. Ah mais le marteau encore une fois Faut conserver le marteau jusqu'au bout Ah je suis dégoûté Il va falloir refaire le niveau en entier quoi Oh oui toi je te veux À la place bah d'huile parce que l'huile il prend beaucoup trop de. Qu'est-ce que c'est que ça Très bien. Mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose à gauche en vrai. Oh punaise Pièce de puzzle cercle ou pas qu'est ce que c'est que ça le pont d'amis ça quoi d'accord ouvrir le voilà. mais j'ai pas encore la grosse pièce de puzzle c'est inquiétant encore un nouveau con d'amis commence, j'ai pas compris l'énigme du tout, ah c'est bon j'ai compris, Il y a quelque chose là-haut, la grosse pièce de puzzle, trop cool. Mais ça veut dire que j'ai raté quoi de l'autre côté, si c'était pas la pièce de puzzle Qu'est-ce que j'ai raté raté si c'était pas la pièce de puzzle. Ah, un grand puzzle complété. Feint sur 20. Non mais il y a un truc au milieu. Le trajet est hyper long. Et non, j'ai... Il n'y avait pas d'interrupteur Sérieux J'ai tous mes alliés sur l'étoile. Il n'y avait pas d'interrupteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a que 7... Sept... Non mais non, il n'y a pas que 7 niveaux. Ça me paraît hyper long ici au milieu. Et là, il a... ça a l'air d'être complété, ça me paraît bizarre. Ça me paraît vraiment, vraiment bizarre. Mais les interrupteurs étaient sur des portes cachées, possiblement à débloquer avec le marteau. J'ai presque envie de refaire le niveau en 2-2 voir l'histoire du marteau, ça m'intrigue beaucoup trop. On trace, hein. mais il faut attraper le marteau par contre. On va pas réfléchir Ah, il y a beaucoup d'étoiles par contre. Je viens de tracer, mais quand il y a autant d'étoiles, faut bien les récupérer. Et des pièces de puzzle, au passage. Alors, essaye de ne pas perdre tes pouvoirs, car ce serait chouette. Des puzzles. J'y en trace, mais je refais quand même le niveau en entier. Il y a des pièces de puzzle. Voilà, c'est bon, je l'ai. J'ai le marteau, parfait. Le feu, faut attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on a Il y a quelque chose à gauche. Plein de pièces de puzzle, parfait. Il y avait encore un marteau appuyé quelque part, je crois. Non, les gens, il faut aller là-haut. Bon, c'est pas grave, on fait le tour. Voilà. Non, je l'ai re-raté, sérieux. mais il faut le faire en sautant quoi le feu le feu merci c'était juste pour des pièces de puzzle d'accord très bien Et quelques étoiles au passage donc je n'avais rien manqué. je le ferai the <laughs> un jour je... ok d'accord récupérer une grande pièce de puzzle nous en donne trois petites ça c'est hyper intéressant allez prendre du niveau ça va j'aurais pas perdu tant de temps que ça quand même sur la galerie parce que tout à l'heure voilà, il y avait le puzzle artiste Toshinao Aoki Find sur Vam en vrai c'est plutôt joli combien il y en a de puzzles 1 2 3 pour l'instant il n'y a que trois puzzles d'accord allez on va se réchauffer un peu dans l'île infernale ça ça sent euh, les dégâts qui vont être euh, partout donc le truc jaune je vais supposer que c'est dangereux je peux te mettre dans mon équipe oui parfait je vais enlever bah, what Waddle... maintenant j'ai euh, une dinde avec moi c'est un oiseau mon prénom c'est Oiseau. <rire> il y a quelque chose en bas Non. Nése. Oui, il est violent l'oiseau. Il y a quelque chose encore plus haut. pas l'impression. Allez, on va enlever le Sharpie Knight. On le remplace par le Biospark. Oh, trop bien, il, dit... il y a est à distance. Danger l'affaire. Oh, puzzle, puzzle, puzzle. Il y a quelque chose en hauteur. Qui prend cher, ils prennent tout. Oh punaise, les dégâts qu'ils prennent tous là! D'accord, il n'y avait rien en hauteur. Donc je leur ai fait prendre des dégâts pour rien. Hein. Vite! Vite! Ok. Le Biospark, il a pris tellement cher. J'ai pas vu s'il y avait un interrupteur à appuyer ici. Ah! Vague d'ennemis. Il y a des vagues d'alliés surtout. En vrai. Ça, ça ressemble à des trucs Oui, c'est ça. le gêne. Ah Ça, c'était un château de sable. C'est un des Pokémon. Oh punaise, danger. Oh trop bien. Bah à la place de... Voilà. J'ai plus le pouvoir, maintenant j'ai le singe. Ou l'humain c'est quoi. Bref, j'ai le marteau. quelque chose en bas. Ah Je vais pas avoir le choix. Pouvoir d'amis. Aéro Ninja. Retour. par contre euh, je monte par où la vie hop hop hop hop hop la vie la vie la vie la vie la vie la vie, la vie. Il n'y hein, avait rien d'autre, on est d'accord, il n'y avait rien d'autre. Pas vu la grande roue là. Il y a des choses de l'autre côté. Non, y'a rien. C'est un piège. Demi tour. Regardez, il y a une petite sculpture là. Très mignonne. Pour l'instant j'ai pas trop pris de dégâts de lave j'ai l'impression. Euh, attention à la roue. Aïe Il y a quelque chose en hauteur sur la roue. Bien fait de re refrotter au dernier moment. Où est la pièce de puzzle Ah il y a Super Saiyan. J'ai pas encore eu dans mon équipe Super Saiyan. La flamme Voilà. On va enlever.. la flamme mais euh, par contre si la pièce de puzzle elle est sur les hélices là c'est piégeux oh les dégâts une grande pièce de puzzle c'est la fin du niveau oh l'échelle je l'ai vu et la grande pièce de puzzle est ici parfait Ben, J'ai pas dépassé le 4 aujourd'hui. Directement là-bas. Ouh, les sables sacrés, c'est le boss. Il y avait un interrupteur. Ah oh, punaise, y a un interrupteur caché. Bah faut refaire. Hein. Il faut refaire. Mais euh, où est-ce qu'il était là Je, je... c'était une... c'était lié à une porte. Mais où Où donc Kirby le puzzle Bon c'est pas grave On va attendre On va attendre que ça revienne Punaise, la porte de l'interrupteur Mais où est-ce qu'elle est, qu est Normalement quand il y a une petite zone secrète J'arrive à peu près à la situer Mais là tracer tout en faisant attention à une petite tête. Alors c'est pas ce pouvoir là que je pensais Mais écoute euh, si tu veux Un aéro marteau maintenant Ça doit être quelque part par là. Je suis désolé, mes alliés là. Non, c'est pas là. Allez, ça c'est fait. Okay. Un ah, à moins. Désolé, je vais pas te là. Elle était en bas. Elle est là en bas. Je l'avais pas vue. Eh oui. Les gars par contre faut... Faut revenir en arrière. je suis juste pas intelligent je perds de la vie pour rien non Kirby j'ai plus aucun pouvoir et voilà je fais comment moi maintenant mes propres alliés très bien bon l'interrupteur caché enfin donc il y a bien un niveau supplémentaire voilà donc on va pouvoir tracer Voilà, je t'avais pas encore eu dans mon équipe, c'était l'occasion. Puzzle je prends par contre. Et on va à l'échelle. La grande pièce de puzzle va pouvoir nous en, en rapporter trois. Voilà. Ça a été fait en 2-2, nickel. Allez, le truc nul. Pff, non On peut pas faire plus nul que ça. Sérieusement. C'est pas grave. Ah, 9 pièces de puzzle, pas mal. Oh, il y a un nouveau puzzle qui a pop. D'accord, donc je ne sais pas combien il y a de puzzles au total. Neige et nuit. J'ai une petite question là. Deux petites secondes. Un poil en arrière. Ok, 100%. Un poil en arrière, ici, là. On a vu le niveau aquatique, on a vu la plaine, d'accord. Donc c'était pas faire enfin, un niveau en deux fois. Donc là, on a de la neige et de la lave. C'est parti. Avec une grande pièce de puzzle. Va falloir faire attention. Va falloir faire. Il va falloir être très attentif, oula qu'est-ce que c'est que ça D'accord euh, euh, Hop là Euh, à la place de... Pas la place de toi Voilà, on récupère Wester voyez là d'accord j'ai pas le feu j'ai enlevé le feu j'ai pas le feu c'est parce que le feu il est en bas voilà à la place de rien du tout c'est moi qui prends la tête Voilà Oh trois pièces de puzzle Parfait Et là on passe sur de la lave Très bien Euh reviens en arrière reviens en arrière sauver le sauver sauvez plutôt sauvez vous aussi d'accord donc là l'hélice vient de faire un tour complet il n'y a pas de pièces de puzzle mais peut-être il y en a en dessous oh le pauvre ah oh, je suis désolé pour toi non il n'y a rien en dessous très bien Est-ce que j'ai le droit de faire le grand tour Non, pas le droit de faire le grand tour. 10 sur 20 Voilà, j'ai Oiseau, il prend cher aussi. Okay. Donc là, j'ai le pouvoir de max, j'ai l'impression. a pas de grande pièce de puzzle ici J'ai pas l'impression qu'il y en a là. Oh mon dieu. Je suis nul sur tout ça moi L oiseau il est L oiseau il est déglingué quoi J'ai la vie Ah euh, sérieux est ce que je peux reste les autres faut être bien, bien synchro en fait reste en haut reste en haut on va essayer d'être attentif aussi euh, doucement les, les, les gens là doucement doucement On attend. Voyez les traits lancements en fait. Voilà. Il y a du puzzle en bas. Il n'y a pas que du puzzle en bas d'ailleurs. Il y a aussi la porte secrète. Il la porte secrète. J'ai besoin du fouet, je prends, alors attendez, observons, À ah, pouvoir d'ami, fouet de feu, tir au fouet, presque, et j'ai la grande pièce de puzzle au passage, nickel En fait pas attaquer ça en premier oh les dégâts sérieux je crois que c'est le niveau où j'ai pris le plus de dégâts pour le moment Ça va aller vite. Je laisse faire, hein. c'est pas moi qui me déplace, ça seul. Pas rater des pièces de puzzle. Il là. Là, y en a. Je l'ai eu. Nickel. Il y a quelque chose de ce côté. Qu'est-ce que c'est Un ami bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait encore Le festiflash. D'accord. Mais j'ai cramé mon... Pramer, euh, un allié et un item quelle honte boss le chef kawasaki vivia les deux la peinture et la cuisine mélangez vos deux passions faites des gâteaux colorés attention aux bombes Je suis en train de cramer tous mes alliés. J'ai fait envie. Alaguer. Ouais. C'est bon? les alliés sont, sont, ça va, ils sont toujours en vie, c'est le principal et à les fin du niveau oh zone 3 record de, du jour pour l'instant je crois que le record record c'est 2 et encore je sais pas comment j'ai fait Et eh bien voilà, il n'y avait pas d'interrupteur caché Non. Donc normalement il reste que les sables sacrés, euh, donc il y a une pièce de puzzle et le boss, et là c'est très probablement Meta Knight. Mais euh, il y a quand même une belle zone en haut là, belle zone ça, donc je ne sais pas, c'est peut-être le pour aller au, au monde suivant, je ne sais pas. Direction peut-être le dernier niveau de ce monde. Il y avait une porte ou pas oh la musique est chouette oh je suis un rhinocéros un scarabée je ne sais pas je dois prendre des dégâts pour rien c'est un pouvoir que j'arrive pas à gérer pour le moment non non je le gère pas du tout je sais pas je vais l'enlever pour voir il me dérange Bon c'est pas J'ai vu le puzzle caché Voilà La baguette rien là haut non j'aime bien la musique vraiment les décors aussi sont super chocs. alors attendez ah, je me sens mieux avec ça donnez moi le pouvoir du feu Ah d'accord un cri au fouet tant pis c'est pas grave J'avance juste un peu... Ok d'accord. Allez go L'étoile des amis Oui Et je fais quoi D'accord tape. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Il sûrement, euh, sûrement raté beaucoup de choses Oh oui j'ai raté beaucoup de choses Alors ça c'est la suite du niveau Puzzle sur 20, manger, ah bah re la terre, j'ai bien fait de retourner en arrière, y'a rien ici, très bien, est-ce qu'il y a quelque chose en arrière ici, pas l'impression, Il paraît vraiment obvious que euh, les la grosse pièce de puzzle serait dans le coin. Et il y a un passage en bas là, en vrai. En vrai là il y a un truc en bas. Peut-être juste euh, rien tout. Est-ce que je garde la grande étoile Oh oui, trop bien. Qu'est-ce que c'est D'accord. Pour mettre Pas mal d'aller-retour en vrai. J'ai vu la fin du niveau en bas. Enfin, la fin de la zone, pardon. Oh Trop bien Je dis, ma, Mon étoile devient une Remanta. Bon, j'ai toujours pas la grande pièce de puzzle par contre. Hein. Les dégâts. Y a quoi là-haut? Ah, oh, y a plein de choses. Ah, la pièce de puzzle parfait. Il y a la sortie, donc on n'y va pas. Non, je m'attendais pas à ce que ce soit si bas, punaise. Est-ce que la pièce de puzzle a été save Je ne sais pas. Là c'est la re-la sortie. D'accord. Donc on revient ici très bien. Très bien. Ah bah c'est le boss. Qui est donc le boss du jour J'ai pas de pouvoir. A euh... chaque fois que j'ai fait ça j'ai eu un coup de malchance donc non. Comme ça, j'ai une équipe un peu plus équilibrée. Quoi Une grande porte Sérieux C'est maintenant le boss Prends ça. Donc je n'ai pas le choix du poids. Meta Knight. après un coup l'UMI va me démonter Il fait rien du tout en dégâts je sais toujours pas gérer les, les étoiles qui pop hein. je n'y arrive pas il est où attention il est en mode poison là, dark. Que fais wow, wow, wow c'est au oh Quel est le vrai Je suis pas à la moitié de sa vie et par contre lui il est beaucoup à la moitié de la mienne. Voilà, j'ai perdu un allié déjà. Qu'est-ce Qu que c'est que ça Oh punaise D'accord Il y a danger là Derrière la caméra, je suis désolé. On ne croit pas tout ce que Meta Knight fait. Par contre, moi je vais, je vais décéder là. Attaquez-le Attaquez-le Là c'est lui qui m'attaque Il me fait très très mal Non C'est la mort Ah oh, punaise Détruisez la pile de rochers, cela va affaiblir la défense, d'accord. Oh, on revient jusqu'ici par contre, hein. Y'a pas l'épée. Y'a peut-être pas encore l'épée. C'est après. Ouais, c'est ça. Voilà, j'augmente peut-être mes dégâts avec ça. On va voir. Oui, je lui fais déjà beaucoup plus cher. Je hein. donne plus de dégâts. Punaise, j'aurais dû faire ça avant. Ah oui Ou alors c'est le jeu il a dit t'es nul, on va te mettre un boss nul. C'est en aller. Et ce cœur maudit qui s'en va vers le monde. que ça c'est pas terminé le monde 2 n'est pas terminé donc il y avait bien un truc supplémentaire c'est flippant hein je ne savais pas que Kirby c'est un jeu qui faisait peur en avant je pense que c'est quand même l'autre monde ça en vrai. Je peux maintenant faire appel à Meta Knight, cool. Ainsi qu'à Magolor, Taranza et Suzy. Le bastion des ombres forge à mal c'est d'accord c'est bien le montre ou oh, le monde 3 oh il fait peur le monde 3 Donc maintenant il y a 4 puzzles alors on vérifie le monde 1 il est bien à 100% le monde 2 est bien à 100% j'ai l'impression et là je ne sais pas pour l'instant combien de niveaux il y a mais il y a déjà sûr et certain une pièce de puzzle à récupérer une grande pièce Vite fait, le monde 2, monde des miracles. Juste comme la dernière fois, on va se sur le monde. Tout est propre, nickel. Ok. Eh bien voilà, petit stream de presque deux heures sur ce monde 2. Kirby Star Alice, c'était Jake. Euh, en vrai, le jeu il est plutôt sympa. Je suis assez content de, de vous le partager. Mais je ne suis qu'à 24% du jeu. Alors que euh, je sais qu'il y a 4 mondes. C'est étrange. Il doit y avoir beaucoup de complétionnistes à faire, je pense. Il y a tout ce qui est puzzle, mais il y a aussi les mini-jeux qui comptent aussi dans, dans le pourcentage. Les mini-jeux, euh, clairement, euh, <rire> c'est pas, euh, pas là où je vais être le meilleur. Voilà, il euh, y a quoi au programme Je vous retrouve ce soir, ce mercredi soir, à 21h, et Draken sur Borderlands. Euh, on change d'ambiance par rapport à Kirby. Euh, sinon, demain matin, ça sera le monde 3 de Kirby Star alice il euh, y aura peut-être un dos cet après-midi peut-être un dos demain après-midi, ça dépend soit l'un soit l'autre à voir euh, en fonction de de, de de sa santé, il est un peu malade en ce moment sur euh, le quiz Popcorn League of Legends il vous tiendra au courant et sinon euh, voilà, euh, vendredi soir de nouveau Borderlands et la suite du programme c'est sur les différents réseaux suivez, euh, rejoignez le Discord parce qu'il y a des jeux gratuits à récupérer chaque semaine sur Discord, c'est pas des blagues donc faites-vous plaisir euh, YouTube, vous venez sur Twitch, comme ça vous pouvez participer au direct. Twitch, vous allez sur YouTube, comme ça vous faites vos sessions de rattrapage et il euh, y a des choses inédites aussi là-bas, donc profitez-en. Pour ma part, je vais aller marcher, je vais me refaire un café parce que j'ai froid. Prenez soin de vous, évidemment, ça vous connaissez la chanson. Déjà fini, ça fait deux heures hein, déjà, quand même. Euh, passez un bon matin, une bonne matinée, une bonne journée, peut-être une bonne nuit si vous regardez la VOD. A très vite, voilà. Cordialement. Bisous.